Bonjour, aujourd'hui le 27 juin 2016, nous effectuons des travaux de maçonnerie, donc on, je vais vous lire cette fameuse publicité qui est sur YouTube et j'espère que vous allez la partager. Maçonnerie briques pierre béton agrégat artisan Jacques-Antoine et Johnny de la famille de maçons normandins. Notre travail consciencieux de père en fils, à prix raisonnable par une modalité de paiement à la convenance de nos clients, satisfait notre clientèle depuis plusieurs années dans toutes les régions du Québec où se situe notre clientèle. Nous, euh, nous effectuons nos travaux dans le respect de la vie privée de chacune d'elles. Nous effectuons des travaux de reconstruction, de réparation, de réfection de produits de pierre, de briques, de crépi, de béton artisanal. Sur immeubles patrimonial, nous effectuons aussi des réparations cheminées, fours extérieurs et intérieurs en maçonnerie contemporaine et ou ancestrale. Nos travaux sont effectués dans le respect de la maçonnerie traditionnelle ancestrale et ou contemporaine selon le choix du client. Nous sommes spécialistes de fabrication et de réparation de foyers traditionnels ancestrales et de cheminées. Nous, nous effectuons le rejointement de pierres, de briques, en respectant l'aspect traditionnel de l'immeuble. Nous effectuons des travaux de maçonnerie artisanale ou contemporaine partout où nos clients sollicitent, pour eux ou leur entourage, nos services. Mon nom, Jacques-Antoine, numéro de téléphone 438-390-6246. Johnny 450 260 40 disponible à l'année. Euh, vous avez aussi le courriel normandinja ou Jacques antoine normandin 17 gmailcom Nous sommes dans la région de Brome, Missisquoi, mais nous travaillons dans la région de Brome, de l'Estrie, Montérégie ou ailleurs, où on sollicite nos services. J'ai mis aussi le fameux lien Internet en PDF pour que vous puissiez nous rejoindre en tout temps. Merci et bonne journée.